Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Cette fois-ci on va parler de la diversification alimentaire euh, C'est un sujet que j'ai déjà traité sur ma chaîne euh, Quand j'avais euh, uniquement ma fille Cyrine Maintenant que j'ai deux filles, on va dire que j'ai acquérir un peu plus d'expérience Et j'aimerais partager cette expérience avec vous Sachant que euh, avec Cyrine, euh, la première vidéo que je vous ai fait euh, Avec le temps, voilà, quand je l'ai revue là maintenant Je me suis rendu compte que euh, je, vous, je vous ai peut-être pas assez donné d'informations, peut-être que j'ai pas été très claire, vraiment nombreuses à me poser plein de questions, que ce soit sur les recettes bébés, sur comment introduire les aliments à bébé, euh, comment je fais à quel âge, etc. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la diversification alimentaire, comment j'ai procédé avec mes filles, euh, tout en essayant de répondre à vos questions et de vous donner quelques petits conseils qui pourraient peut-être vous aider si vous êtes euh, une nouvelle maman. Donc qu'est-ce que la diversification alimentaire C'est fait d'introduire des aliments solides à l'alimentation la, euh, de votre bébé euh, certaines mamans commencent à l'âge de 4 mois, d'autres 5 mois 6 mois, d'autres mamans préfèrent euh, aller au-delà des 6 mois puisqu'elles allaient exclusivement etc. Moi personnellement j'ai commencé à 3 mois vous allez trouver ça très très euh... Peut-être que certaines vont trouver ça très bizarre, mais j'ai commencé à être trois mois pour deux raisons. Alors la première raison c'est parce que euh, mes deux filles ont eu des problèmes de régurgitation, elles ont eu, des, euh, reflux, euh, elles ont eu un problème de reflux euh, gastro-œsophagien. Donc euh, elles, je leur donnais du lait euh, anti-régurgitation qui était assez épais et c'était vraiment pas évident même avec ça donc j'ai dû euh, inclure les aliments solides à l'avance et puis la deuxième raison c'est parce que tout simplement ma mère l'a fait euh, à mes 3 mois et ma grand-mère aussi l'a fait pour ses enfants à 3 mois, donc je me suis dit pourquoi pas le faire à l'ancienne et alhamdoulilah tout va bien euh, jusqu'à jusqu jusqu là euh, mes filles euh, se portent très très bien euh, donc je pense que c'est relatif aux mamans je respecte les avis des autres mamans qui commencent à 4 mois ou à 6 mois euh, tout est relatif euh, maintenant avec quoi commencer, comment commencer, etc. Alors, euh, au début, le but, ce n'est pas vraiment de nourrir bébé avec euh, des aliments solides, mais plutôt de le familiariser et de lui faire goûter euh, les aliments euh, un par un, euh, pour que voilà, il, qu il découvre, pour qu'il se familiarise avec différents légumes. Maintenant, pour les légumes et les fruits qui sont autorisés par âge, à euh, bébé donc je vous ai pour que la vidéo ne soit pas très très longue euh, je vais abréger ça donc euh, dans la barre d'informations vous allez trouver un lien à un document que je vous ai fait soigneusement euh, voilà en faisant des recherches sur le net, en testant sur mes enfants etc j'ai pu savoir quels aliments euh, et à quel âge commencer donc je vous ai fait un tableau bien détaillé avec tous les légumes et fruits, produits laitiers euh, céréales euh, euh, viande enfin tout ce qu'on peut manger euh, avec l'âge euh, auquel on peut commencer c'est à dire c'est un tableau vraiment détaillé ça m'invitera de vous expliquer tout ça euh, dans cette vidéo euh, puis comment commencer alors c'est très très simple alors euh, voilà bébé se réveille le matin il boit son biberon le matin puis à midi euh, vers 11h, 11h30, ça dépend de votre bébé s'il est matinal ou pas donc euh, je préparais une petite soupe, donc bébé mange sa soupe à midi puis je complète avec du lait euh, combien bébé mange, donc ça c'est vraiment, euh, je ne peux pas vous dire exactement ça dépend de votre bébé, moi personnellement j'ai vu que, entre mes deux fils c'était vraiment différent, Cyril était très très gourmande Mashallah, par contre Noor, euh, elle n'aimait pas du tout <rire> elle n'appréciait pas, elle préférait toujours son lait donc ça dépend de votre bébé. Euh, maintenant, si votre bébé prend par exemple euh, à 4 mois, il boit par exemple 150 ou 180 ml de lait à midi. Donc essayez de lui donner par exemple au début euh, 60 g de soupe et vous complétez le reste avec le lait. Euh, voilà, on, en essayant de garder, euh, voilà, par exemple, vous pouvez commencer avec 50 ou 60 g de légumes. Puis vous complétez avec le lait, ce qui va vous faire 130 ml de lait. Et ainsi de suite, donc plus vous augmentez euh, la portion de légumes, plus vous diminuez euh, la quantité de lait que vous donnez jusqu'à ce qu'il grandissent et euh, il supprime carrément le, le biberon de midi. Euh, avec nous, donc j'ai commencé avec quelques petites cuillères c'était environ 2 cuillères à soupe pas plus, à midi et puis je complétais avec son lait puis voilà, elle va faire sa sieste euh, essayez de commencer avec les légumes en premier pendant 2-3 semaines puis vous pouvez commencer avec les fruits parce que généralement les enfants qui goûtent au sucré, n'aime pas trop saler salé. Donc, euh, essayez d'abord de familiariser le bébé avec les légumes, puis euh, deux à trois semaines après, vous pouvez inclure aussi les fruits. Quand vous incluez les fruits, euh, vous pouvez les inclure au goûter de, de 16h, 15, entre 15h et 16h. Vous lui donnez un petit pot de compote compost de fruits. Vous procédez exactement de la même façon que vous avez fait avec les légumes. Maintenant aussi, je vous conseille de commencer avec un légume à la fois pendant 2-3 jours, histoire de voir euh, comment bébé, euh, est-ce que bébé tolère ou pas euh, ce légume-là. Euh, parce que parfois même si c'est conseillé à partir de 4 mois, parfois bébé ne, ne tolère pas vraiment. Donc, euh, et puis aussi pour lui faire découvrir du légume en lui-même, parce que si vous le mélangez avec d'autres légumes en même temps, bébé aura du mal à euh, reconnaître les goûts plus tard. La plupart des légumes, vous avez besoin de les euh, mélanger avec de la pomme de terre ou encore avec du riz pour avoir une certaine consistance, euh, voilà, pour avoir une, une, voilà, une sorte de purée de légumes qui est assez consistante. Par exemple, vous ne pouvez pas préparer des épinards ou des euh, courgettes euh, comme ça sans rien, euh, sans, euh, sans rajouter de pommes de terre parce que ça va être vraiment très très liquide, ça contient beaucoup beaucoup d'eau. Euh, je vous conseille donc de mélanger ça avec soit de la pomme de terre ou encore du riz. Euh, J'ai l'habitude, par exemple, de mélanger du potiron avec du riz et ça fait une très très bonne purée pour bébé. Euh, mais il faut aussi faire attention aux légumes, euh, comment dirais-je, qui constipent par exemple ou d'autres qui font euh, le d'un laxatif. Donc, essayez de créer un équilibre. Euh, par exemple, si vous préparez euh, euh, des épinards à bébé, essayez de mélanger avec un tout petit peu de carotte et de la pomme de terre. Comme ça, euh, vous êtes sûr que bébé elle ne va pas avoir une diarrhée et ne va pas être constipée en même temps. Euh, pareil pour les compotes de fruits par exemple, euh, si vous avez donné le matin de la carotte, évitez de lui donner euh, de la banane en compote parce que euh, le bébé aura du mal après. Euh, évitez aussi tout ce qui peut provoquer des gaz ou provoquer des douleurs parce qu'on sait euh, qu'au début, les premiers mois, euh, le, le le système digestif de bébé n'est pas très très mature donc il faut faire attention à tout ça. Faites attention aussi à l'hygiène euh, des aliments ou euh, des, des ustensiles que vous utilisez pour la préparation euh, des soupes de votre bébé euh, Maintenant pour la préparation des compotes ou des soupes pour le bébé euh, moi personnellement j'utilise euh, mon baby cook que j'ai utilisé avec Cyrine et je continue à utiliser avec Nour, vraiment très agréable à utiliser, très facile euh, et fait euh, une cuisson à la vapeur. Maintenant, si vous n'avez pas un baby-cook, ce n'est pas un must-have, vous pouvez vous en... vous pouvez euh, vous le zapper et cuire à la vapeur vos légumes euh, et fruits euh, pour votre bébé. Euh, maintenant, vous pouvez aussi cuire à l'eau, mais je trouve que c'est plus simple de cuire à la vapeur que de cuire à l'eau, car les aliments gardent leur valeur nutritionnelle euh, mieux en les en les faisant cuire à la vapeur que euh, en les faisant bouillir. Euh, Je vous conseille aussi euh, d'utiliser des aliments bio ou encore euh, des aliments qui n'ont pas été euh, touchés par des pesticides. Pour les mamans qui travaillent ou les mamans qui n'ont pas de temps ou parfois en cuisine en quantité et on ne sait pas quest ce qu'on va faire après avec la quantité qui reste, vous pouvez tout de même congeler la nourriture de votre bébé dans des petits pots comme les petits pots Philippe Avent ou... Il existe maintenant euh, d'autres marques euh, qui font exactement le même travail, qui passent au micro-ondes, qui passent euh, au lave-vaisselle ou que euh, vous pouvez euh, congeler euh, sans aucun souci. Je vous mettrai la, le lien dans la barre d'information des petits pots que j'utilise pour ma fille. Et sachez que la congélation euh, ne va pas alterner, euh, bien sûr ça ne doit pas durer longtemps dans le congélateur, pour ne pas alterner le goût et pour pas que ça perde la valeur nutritionnelle. Donc euh, moi généralement, Maximum c'est une semaine. Voilà. Donc à la fin de cette vidéo vous allez trouver quelques petites recettes pour bébé euh, entre 4 et 6 mois. Euh, plus tard je vous ferai d'autres recettes à partir de 6 mois et plus. Euh, J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, que j'ai répondu à un maximum de questions qui reviennent assez souvent concernant ce sujet. Euh, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye alors voici mes chéris le baby-coupe que j'ai, c'est celui de chez Beaba, c'est ce modèle-là donc euh, pour la première euh, pour la première recette je vous propose une purée de pommes de terre et de fenouil donc euh, pour les quantités en fait euh, comme, la, euh, comme la fenouil euh, contient beaucoup d'eau de, donc euh, euh, j'ai mis la même quantité de pommes de terre maintenant si vous utilisez des carottes par exemple, essayez de mettre deux tiers de carottes plus un tiers de pommes de terre et ainsi de suite j'espère que vous m'avez compris donc euh, voilà, euh, une fois cuit à la vapeur je mixe le tout et je rajoute un petit filet d'huile d'olive histoire de rajouter un petit peu de gras à bébé. Donc voilà, la recette est vraiment très simple mais très forte en goût. J'aime beaucoup l'odeur de la fenouille et ça passe très très bien avec les bébés. Pour la deuxième recette, euh, alors je vais utiliser de la patate douce euh, et je rajoute des carottes tout simplement, c'est euh, très doux, en bouche, euh, pas besoin de mettre du sel ou du sucre, peu importe, c'est vraiment très naturel, d'ailleurs je vous déconseille de rajouter du sel ou euh, du sucre pour bébé. Euh, parce que voilà, ces reins sont pas très matures pour filtrer tout ça, et puis euh, quand c'est cuit, euh, je rajoute un petit filet de huile d'olive et je mixe le tout. Euh, si je vois que, ça, que je dois rajouter un petit peu d'eau, parce que voilà, c'est un petit peu consistant quand même, donc euh, voilà, je rajoute un petit peu d'eau et je continue à mixer jusqu'à ce que j'ai la texture que je cherche. Voilà, voilà. dernier je vous propose une petite recette de pommes de terre carotte et je rajoute des épinards parce que voilà pour essayer de créer un petit équilibre histoire de voilà que bébé n'est pas une carrée et ne soit pas constipé non plus donc les épinards avec la carotte je trouve que euh, ça se marie très très bien A la place de l'huile d'olive, vous pouvez toujours rajouter une petite noix de beurre. Ça marche aussi. Euh, ça dépend de, de la purée et des légumes que vous utilisez. Donc voilà. J'espère que euh, ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je souhaite un très bon appétit à vos petits bouts de choux. Bisous, bisous.